Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio ICI et maintenant 95.2 FM que vous pouvez également écouter sur Internet de façon continue 24 heures sur 24 sur le site ici et maintenant.com. On se retrouve ce soir dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité. Nous sommes en direct en compagnie de notre invité Samuel Hannibal. Bonsoir Samuel, comment allez-vous Bonsoir, ça va et vous Très bien, merci d'être avec nous ce soir. C'est votre première intervention sur Radio Ici et Maintenant 95.2. Samuel Hannibal, vous êtes clairvoyant, coach de vie. Tout au long de cette émission, on va avoir l'occasion de vous connaître. Pour commencer, ce qui pourrait être intéressant pour nos éditeurs et pour nos éditrices, ce serait d'en savoir plus sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire eh bien, comment est-ce que vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui alors j'ai commencé à travailler sur moi à l'âge de, euh, de 20 ans, euh, parce que j'avais simplement un mal-être que je voulais absolument résoudre et euh, j'ai commencé euh, de manière un peu empirique, euh, totalement intuitif, à, à méditer, euh, à aller voir sur internet les informations qu'il y avait et petit à petit, bah, avec euh, les rencontres, les discussions, avec euh, tout ce que j'ai vécu comme expérience, bah, j'ai à travailler sur moi et de fil en aiguille c'est devenu une, une véritable passion en fait mm. où je me suis vraiment euh, je me suis euh, mon doigt a été, a été pris dans l'engrenage comme on dit et euh, à l'âge de, de 26 ans j'ai à la suite d'un voyage j'étais en voyage au Japon pour une année de, de césure dans, mon, dans, dans mes études j'ai vécu une expérience d'ouverture de conscience où d'un coup j'ai euh, j'ai commencé à percevoir les énergies à travers le sens du toucher, de la vue et de l'ouïe. Chose que je ne pensais pas du tout capable et ça n'a jamais été un but en soi pour moi parce que la priorité pour moi à cette époque-là, c'était vraiment d'aller de, de, bien. C'était mon seul et unique euh, leitmotiv, comme on dit. Et il euh, y a aussi eu cette notion de clairvoyance, donc euh, pour expliciter un peu ce que c'est et comment je le vis, c'est une compréhension spontanée de ce qui se passe derrière les apparences, derrière un discours. Et donc toutes les... Euh, toutes les facteurs et toutes les causes inconscientes à l'origine d'un discours, d'une situation, d'un événement, etc. Mm. Et à partir de là, bah en fait, ma vie a totalement changé parce que mes buts, mes anciens buts n'étaient plus du tout viables. Et donc, j'ai dû euh, tout revoir. Qu'est-ce que je voulais vraiment faire de ma vie À l'âge de 26 ans. À l'âge de 26 ans, ouais. Mm. Parce qu'avant, j'avais pas vraiment de but en soi. Enfin, je, je vivais ma vie, tout simplement et euh, bon, j'avais des passions évidemment j'adorais euh, bah, j'avais découvert la permaculture euh, à l'âge de 20 ans j'ai découvert le concept d'inconscient aussi quand j'ai commencé à travailler sur moi mais en soi j'avais rien de concret à mettre sous la main en tout cas et c'est à partir de ce moment-là de 26 ans que ça a été comme une évidence de me dire bah ouais je veux euh, je veux devenir euh, thérapeute tout simplement et euh, en ce qui concerne votre don de, de clairvoyance, est-ce que, euh, est que ça, vous pensez que ça, vous a, ça a pu vous être transmis par vos ancêtres euh, ou bien euh, vous êtes le seul dans la famille à avoir ce don Alors non. De mon point de vue, tout le monde, monde connecte déjà des informations tout le temps. C'est juste que chez moi, c'est conscient. J'ai conscience de tous les processus comme si j'étais... Euh, comme si je pouvais voir derrière l'horloge qui tourne tous les mécanismes. Mais ça, tout le monde, ça je tiens vraiment à le préciser, tout le monde est capable de le faire et le fait, effectivement. Donc après, il y a sûrement des ressources familiales. Ma mère étant euh, médium, donc euh, percevant les esprits, et euh, elle me racontait souvent ces, euh, ce qui lui était déjà arrivé. Donc pour moi, c'était... Euh, dans ma normalité euh, d'enfant de 8 ans, de 20, de 10 ans, euh, d'entendre parler de ce genre de choses. Donc quand j'ai commencé à moi-même travailler sur moi et quand j'ai découvert cette notion de spiritualité, d'énergie, je n'ai pas, euh, pas été surpris, je n'avais pas de résistance. Parce que pour moi, ça faisait partie de mon, euh, de mon pack familial quelque part. Mmh. Donc euh, finalement, euh, vous n'avez pas eu euh, de problème avec votre entourage lorsque vous avez eu euh, ces, ces différentes manifestations euh, Ça a été peut-être un peu difficile au début Alors ça a été très difficile pour moi au début parce que j'ai euh, un gros problème de communication à la base. Ah oui <rire> C'est-à-dire que je suis bon, extrêmement en fait. réservé, mmh. même si ça ne se voit pas parce que je parle à la radio avec vous actuellement. Mais euh, à la base, ouais, j'ai euh, vraiment du mal à exprimer ce que je ressens, mon avis, mon positionnement. C'est euh, un gros challenge de vie en tout cas. Hey. Eh bien, aujourd'hui, les auditeurs auront la possibilité d'échanger également avec vous pour mieux comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. Mais avant de commencer à prendre les appels d'auditeurs, pouvez-vous nous expliquer eh bien, ce que vous proposez aujourd'hui Quels sont les, les différents types d'approches que vous utilisez pour accompagner les, les personnes qui s'adressent à vous ben, J'utilise Mon outil principal, c'est la clairvoyance. C'est-à-dire que les gens, dans une séance individuelle, par exemple, ou dans un coaching plus longue durée, les gens m'apportent une problématique, quelque chose qu'ils voudraient voir évoluer dans leur vie ou alors un questionnement qu'ils ont. Et ce que, le questionnement de la personne, ça va être la porte d'entrée pour aller révéler, décrypter, décortiquer et décrire toutes les, tous les mécanismes inconscients que je perçois derrière, que je touche. Parce que pour moi, une information, c'est bien concret, en fait. Et donc, du coup, à partir de là, se passe une sorte de mise à jour comme mettre un jour un, mettre à jour un logiciel sur un ordinateur et ensuite, je donne, euh, je renvoie à la personne, j'exprime à la personne une information d'évolution. Donc c'est, comment je pourrais dire, c'est un potentiel auquel la personne est connectée, même si son conscient euh, n'a pas calé l'information, n'a pas compris cette information-là. La personne ne s'est pas encore rendue compte qu'elle était effectivement connectée à ce potentiel. Et tout le jeu après, c'est qu'elle... Euh, Ose aller vers ce potentiel et qu'elle commence à incarner, à initier un mouvement dans sa vie, donc une action ou un choix, qui lui permette de se rendre compte par elle-même qu'elle a ce potentiel et qu'il est viable, et que c'est autorisé chez elle. Euh, finalement, euh, pour résumer, à qui s'adresse euh, votre accompagnement bah, En fait, à toute personne qui voudrait euh, initier des changements dans sa vie à se connaître lui-même, parce que c'est une véritable découverte du contenu de l'être humain qu'on est. Parce que je renvoie euh, sans condition mon point de vue à la personne, mon point de vue de euh, qui est la personne en face de moi, en fait. Donc, euh, toute personne voulant évoluer, voulant initier des changements dans sa vie, voulant... Euh, comment je pourrais dire ça voulant euh, Poser, scènes, euh... poser une basse scène mmh. dans sa vie, en fait. Mmh. Connecter ses propres valeurs personnelles, sa propre éthique. Parce qu'on a tous et toutes une manière unique de communiquer, une manière unique de, euh, de rentrer en relation, une manière unique euh, euh, d'être en relation avec soi, une manière unique de travailler. Et que C'est euh, un jeu de liberté personnelle et c'est une liberté que l'on a qui est fondamentale. Et c'est important qu'on... Que les gens se rendent compte que parfois ils sont plus du tout déjà dans leur conditionnement d'avant et qu'ils sont déjà capables d'initier autre chose dans leur vie. Et pourquoi parfois il faut juste un coup de pouce et moi je suis là pour ça. Et euh, quelles sont les, les problématiques que vous rencontrez le plus chez les personnes qui viennent vous voir Alors, bah en ce moment par exemple j'ai... Euh j'ai des gens dont la vie entière est en train d'être totalement chamboulée. Autant au niveau professionnel que personnel, j'ai aussi des personnes qui euh, veulent initier, veulent monter une, une entreprise par exemple et qui ont besoin de euh, mon point de vue sur euh, qu'est-ce qu'ils posent comme énergie derrière, quel fonctionnement inconscient sous tend toute leur démarche entrepreneuriale. J'ai eu pas mal ça. Après, c'est beaucoup de quêtes de soi, une quête euh, presque d'identité. Oui, alors sur votre site, euh, vous, vous avez beaucoup de, de, de, situation, de citations sur euh, l'être humain. Euh, c'est très important pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce que vous pouvez développer ah, C'est une chouette question, ça. <rire> <rire> bah, de mon point de vue, je suis là pour être humain. Enfin, je peux pas... J ai, j ai... Tellement passé ma vie euh, en étant euh, surtout adolescent à fuir euh, qui j'étais, à me recre bah, J'étais très réservé, donc en fait je, je ne vivais pas qui j'étais en fait. Quelles qu étaient, qu étaient mes préférences Qu'est-ce que j'aimais Qu'est-ce que je n'aimais pas Qu'est-ce que je voulais faire C'était très. avoir impossible à exprimer. Donc c'est pour ça que quelque part euh, j'en fais une sorte de cheval de bataille et que en fait, j'invite les gens simplement à à partager ce même, ce même leitmotiv, ce même objectif, en fait un objectif qui n'est pas une quête en soi à absolument atteindre, mais bien le pro, la quête, c'est le processus quelque part. Mmh. Euh, ça pourrait être intéressant, euh, même si bon, on va voir comment vous fonctionnez avec les, les auditeurs qui vont appeler, quand même de nous expliquer comment se, se déroule une consultation avec Samuel Hannibal. Bah, c'est très simple. Les, euh, comme je vous l'ai dit, les gens m'amènent une question ou une euh, me demande bah, me disent qu'ils voudraient voir évoluer telle chose dans leur vie et ça, bah, je commence à me brancher à euh, bah, porter une attention sur leur problématique et bah je laisse euh, en fait je laisse ma bouche parler, tout simplement. Je ne sais jamais ce que je dis euh, avant de le dire. Donc je découvre en même temps une cohérence, une logique, leur logique, qui en même temps résonne avec la mienne. Et au fur et à mesure, bah, je décris, je décortique, comme si j'étais en train de décortiquer euh, un puzzle pour euh, donner une vision très précise à la personne de euh, quest ce qui se passe derrière euh, ce que son conscient a conscience. Voilà. Et euh, comment est-ce que vous ressentez les choses Est-ce que vous utilisez des outils Ou euh, bien euh, non Non, vraiment pas du tout. Je suis juste. Euh, C'est un partage pour moi. Mmh. Je suis pas là pour. Euh, pointer du doigt ce qui ne va pas chez la personne euh, je suis là pour découvrir qu'est-ce qu qu que je partage avec la personne parce que ce que j'attire à l'extérieur c'est ce que j'ai à l'intérieur comme problématique, comme ressource aussi même si c'est pas euh, exprimé de la même manière évidemment et euh, par exemple par rapport à cet accompagnement euh, il est nécessaire de, de souffrir combien de, de séances alors ça c'est vraiment cas par cas Genre mmh. moi je peux pas imposer, je peux pas me mettre à la place de la je ne pas remplacer le libre-habit de la personne ou la volonté de la personne, parce que sinon ça s'appelle de l'ingérence. Donc en fait, c'est d'un commun accord avec la personne. En général, je propose à la personne de tester une séance, ensuite de voir dans la semaine suivante qu'est-ce qu'elle arrive ou pas à intégrer, à initier dans sa vie. Et ensuite, si elle a vraiment besoin de revenir vers moi, bah moi je suis là. Et Est-ce que tout se passe finalement lors de la séance ou est-ce que vous partagez également des, des conseils, des consignes à la personne pour qu'elle les exécute après la séance Alors absolument pas. Non. Je ne suis absolument pas dans ce, dans ce type de coaching, on va dire. Mmh. Mon, mon rôle s'arrête une fois que j'ai exprimé à la personne ce que je percevais derrière, donc son système, tout son, tout son écosystème inconscient, et que je lui ai révélé, exprimé euh, quels sont les potentiels qu'elle peut incarner À partir de là, moi je suis juste. Je, mon rôle s'arrête là. C'est la limite de ma juridiction, on va dire. Après, être dans les coachings plus longue durée, euh, ce que je fais, c'est que je dis à la personne. Parfois, je, je donne à la personne quelques conseils, mais c'est juste une force de proposition. Je renvoie toujours la, à la personne euh, son, sa liberté de choix et sa liberté d'exprimer ce qu'elle veut et d'expérimenter ce qu'elle veut. Parce que c'est super important, on est vraiment là pour expérimenter. Euh, pour que les, les auditeurs euh, comprennent mieux ce que c'est la clairvoyance, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer la, la différence euh, de la clairvoyance avec la clairaudience, la médiumnité, la voyance Ça pourrait être intéressant, okay. je pense. Alors, dans mon monde, ce que j'appelle clairvoyance, c'est vraiment cette compréhension spontanée. Donc, c'est vraiment des informations non mentales que j'exprime comme mental a ensuite traduites. Donc en fait, il y a un grand silence en moi et euh, je, me, je me connecte à ce silence, on va dire ça comme ça, pour vraiment décrire le processus euh, de manière plus précise. Et en fait, je laisse totalement ma bouche parler. Et à côté de ça, à côté de ça bah, je perçois aussi les énergies et comment ça bouge chez la personne, et comment ça bouge en moi. Sachant que je perçois les énergies par la vue et le toucher principalement et un tout petit peu l'ouïe. Et justement, euh, pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous faites pour évacuer ce flot d'informations qui peut être euh, parfois envahissant eh ben, Je me sens sur qui je suis. Mmh. Euh, bah après, ça, ça, c'est comme tout, euh, tout art, toute technique, ça s'apprend. Mmh. Et euh, c'est simplement que je n'ai pas à savoir ce qui, est, ce qui ne me concerne pas. Donc je ne perçois, c'est pour ça que je, te, que je vous disais que je ne perçois chez, chez la personne que ce que j'ai besoin de savoir de moi à un certain niveau et donc du coup j'ai pas 10 milliards d'informations qui tombent à la seconde et même si c'est le cas bah, je me centre sur ce que je vis en tant qu'être humain et ici et maintenant Ici et Maintenant, voilà comme le nom de la radio. Alors justement, je rappelle aux auditeurs et auditrices qu'on est en direct ce soir donc dans le cadre du magazine Santé et Spiritualité sur Ici et Maintenant. Euh, Peut-être que vous nous écoutez sur le site ici maintenant.com ou bien sûr 95.2FM. Vous pouvez également écouter nos émissions sur les applications radio pour smartphone. Alors notre invité ce soir, c'est Samuel Hannibal, clairvoyant, coach de vie. Vous avez la possibilité d'intervenir pour poser une question, voilà une question bien précise. C'est vrai que, Samuel, vous faites régulièrement des, des vidéos aussi. On va partager votre chaîne YouTube avec les auditeurs d'ici quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous dites sur ces vidéos Comment ça se passe Bah ces, ces vidéos sont uniquement des lives. J'ai déjà fait des vidéos dans les premiers, premières années de ma chaîne. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment le partage avec la personne. Donc j'ai créé euh, un premier webinaire qui s'appelle Cartographie de l'inconscient, dans, euh, dans lequel bah, je, euh, je, euh, je décris, décrypte et décortique à partir d'une question euh, le système inconscient de la personne et tout son écosystème, comment elle fonctionne à un niveau profond. Sachant que ce que je raconte, pas, ça ne concerne pas comment la personne, euh, les choix conscients de la personne, c'est en fait quels sont les mécanismes inconscients qui euh, projette son expérience personnelle. Alors, on va partager euh, les différentes informations avec les auditeurs d'ici quelques euh, minutes. Euh, Samuel, on a un auditeur qui souhaite euh, dialoguer avec vous, c'est Christian. Euh, Christian, euh, bonsoir je vais juste avant euh, rappeler le numéro, puisqu'on ne l'a pas donné, mais Christian, je pense que je le connaissais déjà. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20, pour poser euh, votre question à notre invité, euh, Samuel Hannibal. Donc, euh, Christian, euh, Christian, bonsoir, on t'écoute. Oui, bonsoir, Morgane, bonsoir. Oui, bonsoir, Samuel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, euh, vous n'avez pas, vous n'avez pas, ouais, j'ai du mal à... Allô oui, on, on entend bien, Christian, on t'entend bien. Bon, d'accord. Alors, je vous en... Alors, je ne sais pas, peut-être que tu as laissé ta radio allumée, euh, c'est peut-être pour ça, il y a un petit décalage, mais sinon, vas-y, tu peux t'exprimer, on t'écoute. Bon, d'accord. Alors, vous avez, parlé de... voilà, vous avez parlé de vous, Samuel, et vous avez parlé de mal-être et euh, problème de communication. Et moi, je suis dans ce cas-là depuis, euh, depuis très longtemps. Alors, je voulais savoir... Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour être encore comme ça à 64 ans? Ok, alors. Euh... Alors derrière, il y a une espèce. Euh, le, la première information que je perçois pour toi, Christian, c'est un. L'appréhension, la, vous avez dit? Alors, je vais peut-être rapprocher le micro. Oui, voilà. Ok, non, mais j'ai un double. Je, je m'entends en même temps, alors c'est. Ah, alors, est-ce que là, c'est mieux Tu entends bien euh, Là, mais Oui, mais à partir du moment que je parle, je, je m'écoute en même temps. Ah, d'accord. Bah, je ne sais pas. C'est peut-être par rapport à ton téléphone. Mais en tout cas, là, euh, on écoute euh, Samuel. Si, voilà, si tu parles pas, je pense qu'il n'y aura pas ce problème d'écho. Voilà. D'accord. Alors déjà, Christian, euh, la première chose à laquelle je t'invite, c'est simplement de regarder les ressentis en toi. Donc, de, pendant deux minutes, juste lâcher ton interprétation personnelle des choses et de simplement voir ce que ton corps, euh, comment ton corps réagit à ce que je vais dire, tout simplement. Euh, alors, par rapport à, à la problématique que tu m'as envoyée, que tu m'as exprimée, il y a déjà, euh, ce que je touche comme information, c'est euh, l'envie d'être l'élu. L'envie d'être l'élu, ça veut dire qu'il euh, y a un fort besoin de reconnaissance derrière, qui est, euh, qui est, euh, qui est positionné, qui est initié qui se met en mouvement dès qu'en dès que es en rapport avec les gens et en même temps ça ça t'expose à quelque chose à, à, à quelque chose d'ordre d'ordre émotion, émotionnel pardon euh, ouais je suis en train de toucher une souffrance chez toi une souffrance euh, ah, une souffrance à la direction donc en fait c'est comme si avoir un but pour toi c'était euh, c'était une forme d'emprisonnement mais mais qu'en même temps, euh, tu lorgnais sur... Euh, alors, on pourrait dire que c'est un problème d'incarnation aussi, tu vois. Euh, mais euh, si, oui. si, si, si, je dé, si je décrypte un peu plus, il y a vraiment ce... Tu, tu te refuses à tout but qui pourrait te connecter à quelque chose de plus émotionnel, à un ressenti beaucoup plus fort. Et non, tu préfères, par cette absence de but, euh, conserver ta retraite en toi. Et c'est en ça que ça résonne avec moi, dans mon, dans mon expérience, si tu veux. Sachant que ce que je te décris là, c'est pas comment tu étais, mais c'est bien ce que je perçois dans l'instant présent. oui. oui. Euh, donc, déjà, il y a ça. Et si je veux voir si je gratte un peu plus en profondeur. Euh, ok, euh, ton indépendance, elle est, elle est très chère à ton cœur, quelque part. Parce que euh, tu euh, ah, as une vision du monde assez négativiste, en fait, comme si le monde était. Euh, était juste un, euh, pardon du terme, hein, était un gros caca. Et donc, du coup, que tu n'avais peut-être rien à faire là-dedans. Et oui. en faisant... Euh, et juste, je termine après, je te, laisse, je te laisse la parole, Christian. En faisant ça, en fait, t'es juste... Que... Allô oui Oui, alors juste, euh, Christian, euh, tu, il faut juste laisser terminer euh, Samuel et ensuite, tu pourras partager ton ressenti. D'accord et euh, derrière ce que je disais, euh, donc d'avoir une cette grille lecture du monde négativiste, tu essaies de nier ta propre existence, comme si le simple fait même de te sentir dans l'incarnation, le fait même de te sentir euh, livré à toi-même, séparé du monde extérieur, était quelque chose de difficile à vivre. Mmh. Donc voilà. Déjà, quel est ton ressenti, Christian Oui, oui, non, mais ça, ça, ça correspond, hein, ça correspond. Après, oui, excuse-moi, vas-y. Au, au jour d'aujourd'hui, que, que faire avec ce, finalement, ce blocage il y, a, il y a quand même un blocage quelque part. S'il mais... ah, y a blocage, il y a forcément porte de sortie. C'est oui, comme quand oui. tu rentres dans une maison. Si tu, rentres, si tu rentres par la porte et que tu fermes la porte à clé, la porte ne va pas disparaître. Donc c'est pas parce que tu es et dans un champ d'expérience qui semble être... Ah oui, d'accord, c'est ça. En fait, il y, y a une notion chez toi de, de mise en action, de, se, de vraiment se mouiller dans, dans l'expérience, d'accepter de faire un choix. Donc effectivement, si tu, si tu pars à droite, tu vas pas aller, pouvoir aller à gauche. Il y a des grandes de peurs en moi. Il fait, euh, je suis paralysé finalement de peur. Ouais. C'est la jouissance qui te paralyse. En fait, tu, tu cales la peur hein, au niveau conscient, mais sous la peur, lorsque je gratte la surface, il y a vraiment cette histoire de jouissance et de, en fait envie, désir euh, alors c'est envie, désir, besoin voilà. Donc oui. toutes tes envies, tous tes besoins, tous tes désirs Quels sont-ils Est-ce que tu serais capable de euh, les... Par exemple, hein, force de proposition, écrire sur papier De les exprimer à toi-même euh, devant une glace De les exprimer à quelqu'un en qui tu as confiance Parce que tout le jeu de l'évolution est là pour toi C'est d'arriver à exprimer, de pouvoir t'exprimer en toute liberté Sans avoir l'impression de te sentir tout, tout le temps en danger Ouais. Ouais. et ça c'est vraiment à partir -ce de ça... c'est vraiment à partir de ton ça... intérieur donc à partir de toi qui, euh, qui a nécessité en tout cas de ce compte de ta structure inconsciente d'initier ce mouvement là est-ce que ça correspondrait à un centre d'énergie particulier à un chakra particulier qui si serait bloqué le cœur ou... bah après ces mécanismes inconscients ont des répercussions en fait sur tout ton être parce que en fait euh, L'être humain, c'est un écosystème euh, multidimensionnel. Donc au final, euh, ouais. oui. Mais euh, si je devais résumer ça à un chakra, si vraiment je me prête au jeu, ce serait le premier chakra en fait. Ouais. Ce rapport à la premier. gorge. Il y a quand même la communication, la... il y a quand même la gorge. Même. La gorge, pour moi, ça, rend, donc, ça renvoie plus à l'expression, qui comprend à la fois, oui, l'expression verbale, l'expression corporelle, donc les actions, mais aussi toutes ces, toutes ces notions de choix. Bon, bon, voilà ce que je peux dire pour toi, Christian. Je vais réfléchir à cela. Bon, monsieur, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à toi. Merci. Bonne soirée Christian. Euh, nous poursuivons l'émission et vous avez donc euh, la possibilité de, de poser euh, votre question euh, à notre invité euh, Samuel Hannibal en composant euh, le numéro euh, du standard qui est le 08-92-23-95. On va faire une petite pause musicale et juste après, on va poursuivre la discussion, prendre vos appels et aussi euh, partager les coordonnées de notre invité avec vous. Vous. Donc, euh, vous pouvez en profiter euh, pour euh, nous appeler au 08 92 23 95 20. Et on arrive déjà à la première page promotionnelle. Tout de suite, vous pouvez prendre de quoi noter pour connaître les coordonnées de notre invité Samuel Hannibal Clairvoyant. Coach de vie vous propose des consultations et pour prendre rendez-vous avec lui, bien c'est très simple. Premièrement, vous pouvez déjà consulter son site internet pour retrouver plus d'informations sur notre invité. Il suffit tout simplement d'aller sur son site www.samuelannibal.com. Alors, Samuel, Hannibal, ça s'écrit H-A-2-N-I-B-A-L euh, www.samuelannibal.com Pour euh, vos questions, vos différentes demandes, vous pouvez... Également, euh, lui est adressé un e-mail à l'adresse mail suivante samuelannibal.pro.gmail.com samuelannibal.pro.gmail.com euh, Vous pouvez également, pour vos prises de rendez-vous, euh, appeler directement au 06 69 62 11, 65, je répète, 06, 69, 62, 11, 65. Tout à l'heure, on a parlé donc de la chaîne YouTube de notre invité. C'est très simple, pour retrouver les différentes vidéos de Samuel, il suffit d'aller sur sa chaîne YouTube. Samuel Hannibal, encore une fois, je vous rappelle l'orthographe, donc c'est H A 2 N euh, C'est donc euh, possible d'aller sur YouTube pour euh, retrouver les différentes euh, vidéos de notre invité. Et encore une fois, je vous rappelle les informations au cas où euh, vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter ou si vous voulez vérifier si vous avez bien noté. Tout d'abord, le site internet donc www.samuelannibal.com, euh, l'adresse email Samuel annibal.pro.gmail.com le numéro 06 69 62 11 65 et la chaîne YouTube, et bien c'est très simple. Il suffit tout simplement de taper le nom et prénom de notre invité Samuel Hannibal. Et si jamais vous avez du mal euh, sur un moteur euh, à retrouver ces informations sur un moteur euh, de recherche, si vous tapez le nom de Samuel Hannibal, vous euh, tomberez directement sur son site internet. Alors on va poursuivre l'émission et toujours cette possibilité pour vous auditeurs et auditrices de passer à l'antenne pour poser votre question en composant le 08 92 23 95 20. Alors Samuel, par rapport, à, par exemple à l'auditeur précédent, lorsqu'il y a voilà des, des blocages comme ça, comment est-ce que vous procédez pour bien améliorer cette situation bah déjà avant même de vouloir l'améliorer, il y a y en a il une étape nécessaire juste avant qui est de prendre conscience de l'état même de la de la dite problématique du sud de la situation que la personne m'exprime me, ainsi que tout, dans de tout le de, ainsi que toutes les toutes les toutes les tous les systèmes de croyances toutes les informations inconscientes tous les mécanismes inconscients présents sous la couche de conscient et donc c'est pour ça que je ne fais qu'exprimer Ma vision de l'état de la personne, de ses mécanismes inconscients, et que ça, c'est une première, le système de la personne, parce que je, je ne m'adresse pas qu'au conscient de la personne. Pour moi, l'être humain est multidimensionnel, donc c'est multiniveau. Il y a à la fois, bah oui, le corps, l'esprit, l'émotionnel, mais aussi tous les étages inconscients. Et en fait, mon interlocuteur, c'est ça, c'est la totalité dans son ensemble. Donc je m'adresse, il y a comme un dialogue avec l'inconscient qui se, qui se fait par l'intermédiaire du conscient de la personne et qui permet que je, euh, comment je, dire, que je donne les clés à l'inconscient de la personne pour qu'il ouvre les portes et ouvre les cadenas. Euh, par exemple, en ce qui concerne les, les blocages qu'on peut avoir, est-ce que c'est euh, en partie dû aussi à cause, c'est peut-être à cause aussi de notre inconscient la plupart du temps Alors, à cause, grâce ça ça dépend du point de vue mm. mais en tout cas bah c'est euh, à la fois notre éducation euh, tout euh, tout ce qui est euh, tout ce qu'on a mis dans l'ombre donc mis dans l'inconscient donc toutes les informations qu'on ne veut pas voir de soi en fait il y a une grande case qu'on nomme inconscient et on l'a met là dedans on les met là dedans en gros et tout le jeu c'est de se rendre compte de se en fait de regarder en face avec euh, authenticité transparence et, et de rentrer dans cette notion de reconnaissance et d'acceptation de soi. Alors, on poursuit avec tout de suite une petite pause musicale pour que les auditeurs puissent nous appeler au 08 92 23 95 20. Alors, si vous venez tout juste de nous rejoindre sur Radio ICI et maintenant 95.2 FM, bien sachez que nous sommes en direct avec notre invité Samuel Hannibal. Euh, Samuel et... Clairvoyant, coach de vie et il vous propose une expérience de clairvoyance en direct à l'antenne. Donc vous avez sans doute des questions, différentes questions, mais bon pour cette fois-ci ce sera une question à l'antenne et donc on attend vos appels au 08 92 23 95 20 tout de suite et nous poursuivons toujours en attendant vos interventions. Donc, même si on est en train de discuter, n'hésitez pas à nous appeler. Il n'y a pas de souci, vous pouvez nous interrompre. Alors, euh, Samuel, mis à part les, les séances individuelles, vous proposez autre chose aussi, non Totalement. Je propose aussi des web conférences. Donc, ça, ce sont des, euh, des web conférences privées donc, euh, autour de thèmes. Donc, par exemple, euh, la prochaine, c'est sur euh, l'Ikigai. Donc la notion de d'Ikigai, la suivante ce sera sur les sept niveaux d'amour en grec. Les, les grecs avaient sept ou huit mots différents pour parler, pour parler d'amour, l'amour filial, l'amour paternel, maternel, etc. Et euh, tout le jeu, de ce, le principe de ces webconférences, c'est que les personnes me posent leurs questionnements autour du thème. Et moi je vais justement bah, voir ce que raconte, comme système de croyance, comme interdiction, comme ressource, l'inconscient du groupe et de la personne. Ce qui permet au petit à petit de reconnecter les bonnes énergies pour soi. Donc c'est des conférences en ligne Ce sont des, ce sont des conférences en ligne, donc c'est privé pour les personnes qui sont inscrites et qui ont payé à l'avance. Ça dure environ 3h30 à 4h de manière générale, parce que le temps de euh, faire le tour de chaque question, de chaque personne, de voir où est-ce que euh, les, le flot d'évolution, les énergies nous emmènent, bah, on, ça met 3h30, 4h en général. Et c'est en direct ou... Euh... Non. non. Sur, euh, je fais ça sur Zoom et après bah, j'envoie aux participants qui ont euh, participé, aux participants ouais. et aux participantes, euh, le lien euh, privé. De, de la web conférence. Et euh, justement, alors, on a parlé des, des séances individuelles tout à l'heure. Est-ce que euh, ça se fait en présentiel ou vous, vous proposez aussi des, des consultations à distance Alors je ne fais qu'à distance. D'accord. Ça fait depuis un an et demi que je ne fais qu'à distance parce que bah, ça me permet d'avoir euh, ma liberté pour moi justement mmh. et de pouvoir passer de ma vie privée à ma vie professionnelle euh, comme je veux en fait. Et ça permet aussi bah, de toucher plus de monde aussi. Parce que j'ai des, des personnes que j'accompagne qui sont dans le sud de la France, qui sont à Paris, qui sont en Alsace ou dans la région Bretagne. Et ça me permet aussi de, voilà, de toucher un maximum de monde. Alors tout à l'heure on parlait euh, des blocages, euh, il y a aussi euh, bah, certaines personnes qui parfois rencontrent euh, tout le temps les mêmes problèmes, les mêmes situations qui se euh, répètent, euh, par rapport à ça, euh, quel est votre avis, d'où est-ce que ça vient, comment y remédier <rire> C'est une large question Oui. Euh... Bah, déjà, je commencerai à la base, c'est que si ça se répète, c'est qu que la leçon, en quelque sorte, n'a pas été bien intégrée. Donc, il y a des zones de soi, des aspects de soi euh, qu'on ne veut toujours pas regarder en face, qu'on ne veut toujours pas, en gros, prendre dans ses bras et dire « bah ok, je sais que tu es là, j'accepte que tu sois là dans ma vie et que tu, te fasses, et que tu fasses partie de moi ». Et donc, c'est le même plat qui nous est servi, en quelque sorte. Et on a beau être... Euh, au Japon ou alors, euh, ou alors en France où euh, tout, la situation se représentera toujours sous quelque forme que ce soit parce que c'est comme si on se promenait avec notre propre projecteur personnel, avec notre, notre propre scénario personnel, notre propre bobine de film personnel et que tout ça était projeté constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps donc on a beau partir à droite ou à gauche on retrouvera toujours ça. D'où le fait bah justement un pr premier conseil global ce serait de se retourner vers soi et pas pas soit en tant qu'image de soi, soit dans le sens, qu'est-ce que je ressens moi maintenant Quel est mon état réel maintenant Avec le minimum de mensonges euh, euh, qu'on puisse avoir à son pro, en son encontre, Parce qu'on aura toujours des angles morts et c'est le jeu en fait. Alors justement, euh, par rapport euh, euh, aux mensonges qu'on se fait, etc. Euh, c'est vrai que... Euh, Enfin, pas mal de personnes se, se demandent aussi, parfois, se posent cette euh, question de qui suis-je. Euh, c'est une question compliquée même, parce que c'est difficile, voilà, de, de sortir de son corps, de voir vraiment qui on est. Et est-ce que, euh, par rapport aux personnes, voilà, qui sont perdues, qui sont voilà dans une phase un peu euh, difficile, à ce moment-là aussi, vous vous proposez un accompagnement Ah, mais totalement. Parce que le qui suis-je, bah, c'est une vaste question. Pourrait, je pense qu'on que euh... Moi, je vais me la poser sûrement toute ma vie, en fait. Et que euh, le « qui suis-je euh, bah, », j'y réponds en accompagnant la personne en elle. Donc, à voir quels sont ces euh, aspects, quelles sont les énergies qui composent qui elle est autour bah, d'une thématique. Euh, par exemple, familiale, professionnelle, personnelle, intime, peu importe. Et que ça, ça donne un premier socle de euh, connaissance de soi... Mais pas dans une optique de se connaître mentalement, mais bien dans une optique de se connaître euh, vibratoirement, j'ai envie de dire, dans le corps, dans ses émotions, et d'expérimenter de, réellement, euh, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est-à-dire autant en, en le vivant à l'intérieur qu'en l'actant à l'extérieur, en se à de la liberté d'acter réellement et fondamentalement qui on se sent être parce que euh, qui, qui suis-je, la question de qui suis-je, c'est pas euh, un seul pack qui serait le même tout au long de la vie parce que euh, d'abord on est enfant, ensuite on devient, devient adolescent, ensuite on devient adulte, après on vieillit, ensuite on meurt et en fait à travers ces euh, quatre grandes phases de la vie, on ne on sera, sera jamais la même personne on ne vit jamais la même journée en réalité parce que les énergies qu'on connecte ne seront jamais les mêmes il y aura toujours quelques différences et c'est tout le jeu de découverte, quelque part. Se laisser la surprise de se découvrir à la fois à l'intérieur et à la fois dans les situations de la vie quotidienne. Bien, merci pour ces explications, Samuel. Alors, euh, donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure, les, les auditeurs et auditrices ont la possibilité de nous appeler aujourd'hui pour faire euh, l'expérience euh, de votre clairvoyance. Euh, vous, vous proposez aussi ce, euh, ce format-là sur YouTube. Vous pouvez nous dire, bah, du coup, pour que les auditeurs euh, sachent sur quoi ils peuvent vous questionner, eh bien euh, euh, comment ça fonctionne, en fait. Même si on a vu euh, tout à l'heure comment c'était avec l'auditeur Christian, il y a sans doute des personnes qui viennent de nous rejoindre en cours de route, donc ça pourrait être intéressant voilà, de nous dire comment se passent ces séances aussi sur, sur Internet. Bah, J'accueille les gens sur euh, le, le webinaire, donc le live, où euh, les gens sont euh, en audio et ou en vidéo, ce qui me permet d'avoir un partage direct avec la personne et en fait bah, la personne m'expose déjà sa problématique, son questionnement, ce qu'elle voudrait voir évoluer dans sa vie et comme j'ai fait avec Christian tout à l'heure, bah, euh, je commence à lui exprimer euh, ce qui me vient comme information, sachant que je ne sais jamais ce que je vais dire. Donc ça va, ça va permettre à la personne d'aller toucher, d'aller expérimenter les énergies qu'elle a en elle. Donc je renvoie vraiment la personne à, comme je l'ai dit à Christian, de poser un peu son mental de côté, et de voir ce que son corps répondait. Parce qu'en général, le corps a, contient la solution, en fait. Corps, Le corps, l'émotionnel. Et euh, au fur et à mesure, bah je... je... Euh, je propose à la personne une, un, une information d'évolution, donc un potentiel auquel elle est connectée et ensuite qu'elle peut, euh, qu qu peut initier par elle-même dans sa vie. Mmh. Sachant que dans euh, ces émissions dure entre 20h et euh, parfois minuit, hein, donc ça dure très très ah, longtemps. Oui. Tant qu'il y a des gens, moi je reste en fait, parce que ça me nourrit. Vu que je suis aussi en découverte de moi-même à travers les autres, ça ne me prend pas du tout d'énergie. Euh... Et donc j'adore faire ça parce que je partage avant tout. Il y a... Une petite, une petite communauté qui commence à… il y a des réguliers, des régulières et c'est un vrai plaisir en fait de, de, de voyager ensemble à travers, à travers tout ça, c'est magique quelque part parce que ça permet vraiment, vraiment, vraiment de, à chacun et à chacune de se découvrir, à chacun et à chacune de se retrouver avec elle-même et en même temps de retrouver d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la même, dans la même situation. Mais euh, des personnes en qui les gens vont se retrouver. Parce que les informations que je vais renvoyer à la personne, il bon, y a des gens qui m'envoient des mails après et qui me disent Ah, bah ce que, là, ce que tu as dit là, ce que tu as, as dit là, tout le long, en fait, les sept questions d'affilée, j'ai l'impression que tu me parlais à moi. Ah oui. Pourtant, à aucun moment, elles ont posé la question. Et c'est en ça que je trouve ça génial. C'est vrai, c'est intéressant parfois. Euh... Ça, ça, ça, ça peut se produire à l'antenne aussi, certaines questions et réponses, eh bien on peut les, les, se les poser et les avoir grâce à l'intervention de, de l'invité. Alors, euh, les auditeurs, vous pouvez profiter de cette expérience aussi ce soir à l'antenne en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Tout de suite, nous accueillons Renata. Bonsoir Renata. Bonsoir. Bonsoir Renata. Oui, bonsoir. Ça m'a intéressé ce que vous avez dit. Et effectivement, j'aimerais bien vous parler de mon blocage qui s'est cristallisé euh, sur tout ce qui est papier. Et donc je repousse sans arrêt, c'est une procrastination totale. Et du coup, de plus en plus, euh, les saisons, je me suis retrouvée avec euh, le sentiment de peur. Quand, même quand je pense que je dois faire ceci ou cela... J'ai une oppression, donc euh, je, je sais un peu pas mal de choses sur l'inconscient et tout ça, mais ça je pas à m'en sortir. Donc, en gros, si j'ai bien compris ce que tu as dit, tu, euh, tu procrastines et tu remets un peu au lendemain ou à plus tard ce que tu devrais faire, c'est ça Comme si je voulais ne pas voir, ne pas voir hein, en fait, euh, c'est avec le temps que j'ai compris que j'avais peur en fait. Ok, alors on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors. Déjà, il y a un, un refus de t'exposer, mais pas de t'exposer aux autres, de t'exposer à toi-même. C'est comme si euh, le fait de mettre la lumière en toi était une panique. Pourquoi Parce que ça vient remettre en cause justement l'image que tu as de toi. Donc Renata, telle que tu la conçois, avec ses qualités, ses défauts, ses polarités positives, ses polarités négatives, euh, ne doivent pas bouger. Donc il y a vraiment une sorte d'obligation, d'injonction même à rester telle quelle. Pourquoi Parce que c'est ta stratégie à toi pour, euh, okay, pour recevoir de l'amour quelque part. Ouais c'est ça. Dans le sens où tant que tu restes la même avec les mêmes euh, paramètres, l'extérieur aura toujours la même, euh, la même attitude envers toi. Et donc tu es sûr à 100% du lien que le lien ne va pas changer, et donc que l'attention dont tu as besoin, et que ce que tu t'autorises à l'heure actuelle ne puisse pas changer. Donc en fait, là, tu es en train de me parler de ta liberté. Tu es en train de me parler de euh, euh, que si tu changes, tu n'auras plus la liberté. Tu n'auras plus autant de liberté d'action, de liberté d'expression. Et donc pour ça, tu es prête à sacrifier bah, ta liberté pour conserver ce que tu te sais avoir comme champ, euh, comme champ d'action. J'aurais cru que je me conçois comme effectivement quelqu'un qui apprécie la liberté, avec des contraintes, parce qu'il y en a tout le temps dans la vie, mais ça, ça m'emprisonne. Je me sens pas du tout libre, je me sens oppressée, sous pression, mmh. et du coup, je ne ressens pas justement face à ça une liberté, au contraire sous ce que tu viens de me dire là je sens euh, alors je sais que ça va sembler totalement paradoxal mais je sens une sorte de zone de confort dans le sens où ce que tu viens de me décrire tu le connais, tu connais ses sentiments tu connais jusqu'où ça te mène par contre remettre en question ce champ d'expérience, remettre en question le fait que tu ne peux pas aller au delà de euh, que tu procrastines, qui est en fait ta limite et accepter de mettre ça de côté pour Mettre un pas en dehors de cette zone, c'est quelque chose de très engageant. Donc c'est-à-dire, euh, comment je pourrais, je pourrais simplifier ça au maximum euh... Surtout, comment, comment je pourrais mesurer à ça, le premier pas en moi. <rire> J'ai l'impression d'avoir essayé, je, de bien regarder, d'apprivoiser de, de la peur. Vraiment, je, je ressens physiquement, même le cœur qui va plus vite et tout. Mmh. Et la respiration qui se coupe. Comme si je voyais un, un ordre, carrément, alors qu'il n'y a rien. Objectivement, il n'y a rien. Oui, là, quand tu dis « objectivement, il n'y a rien », c'est bien le, le, le, le mental qui parle. En fait, il dit bah, « il n'y a rien ». Pourtant, mmh. le corps vit bien une réalité qui lui ouais. est propre. Là, par rapport à la procrastination... Ce que je sens derrière, ce que je, ce que je perçois derrière comme information, c'est un, un contrôle de ta liberté. Un contrôle de ton image pour toujours avoir, être en face des mêmes scènes. Parce qu'en fait, être, être en face de toujours les mêmes paramètres, euh, d'être toujours en face des mêmes, euh, de la même image de toi, avoir toujours conserver l'image que tu as de toi, c'est conserver tes repères, c'est conserver tes habitudes, c'est conserver tout ce que tu connais déjà. Et là, je te parle bien au niveau mental. Donc, tout ce que tu as cristallisé. Par contre, aller voir ce qu'il y a derrière tout ça, remettre en cause cette image-là. C'est super engageant pour toi. Et en fait, ça résonne jouissance de soi. Et voilà le, le, fond, du, euh, le, fond, le fond de la problématique. En fait, une des causes par rapport à la procrastination, c'est que toute action qui est posée sur la jouissance de soi, donc de tes plaisirs, de ton envie, est fortement interdite chez toi. Pourquoi Parce que la vie, c'est sérieux. Pourquoi Parce que... Euh, c'est ça. Parce que la jouissance, c'est... Il euh, n'y a pas de repère. Tu n'as pas de repère dans la jouissance, tu as des repères dans tout ce qui est euh, euh, règles, préimposées. Donc en gros, tu... Euh, une certaine partie de toi, une certaine, dans, une, dans une certaine profondeur de toi, tu t'imposes des règles et tu les suis. Et ça, pour toi, c'est la liberté. Alors que tout le jeu, c'est de voir comment, en gros, c'est recontacter une énergie plus adolescente, donc c'est-à-dire d'accepter de remettre en cause les règles et les lois et les dogmes sur lesquels tu fondes ta vie, et en fait, de remettre en cause l'image que tu as de toi et de voir ce que ça te fait réellement. Donc voilà déjà une première une première piste d'évolution en fait. Accepter de, re, accepter de remettre en cause ce que tu penses comme étant à 100% vrai. Parce que derrière, c'est pas de la peur. Quand je, quand je gratte sous la surface de la peur, il y a de la jouissance. Quand je gratte derrière la surface de la peur, il y a une réelle liberté qui n'appartient qu'à toi et qui part de toi. Donc qui est Posée dont le terreau est le plaisir et pas des euh, et pas des dogmes et pas des règles pré euh, préimposées. peut-être c'est venu dès là parce que c'est vrai que j'avais la liberté de déclarer mes impôts une minute avant minuit euh, et ça m'a une jouissance c'est vrai quand j'arrivais en retard au travail euh, et à la dernière minute plutôt, j'ai je rattrapais le temps c'était mmh. une jouissance maintenant ça me fatigue des choses comme ça elles ouais. sont fatigantes épuisantes et du coup quand je procrastine je pense que je construis maintenant la peur à la place voilà parce que je sais que je vais confronter avec beaucoup plus d'énergie après donc tu joues à pile ou face entre la, la peur et la jouissance ça sent que ce, ce sont les deux faces d'une même pièce si tu veux mmh. et donc du coup là il s'agit pour toi de commencer à poser tes actions non, pas pour déjà, euh, j'avais pas capté cette info, mais en gros, tu es face à une autorité, et en gros, tu joues l'adolescente quelque part, mais pour, euh, pour aller confronter quelque chose, quelqu'un, et pour te sentir un peu euh, exister à travers ce, ce bras de fer, au lieu de commencer à poser les choses, mais juste pour toi, en fait. Pour ton plaisir, pour tes besoins, pour tes envies. Ouais, parce que quelque chose que je de cette manière. Merci beaucoup euh, Renata pour... Euh ton appel. Merci. Alors, bien sûr, pour approfondir euh, euh, la discussion, et eh bien, euh, tu pourras noter les, les coordonnées de, de Samuel. On va les donner d'ici euh, quelques instants. Bonne soirée. Merci, Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Bonne soirée. au revoir. Bonne soirée. Le numéro du standard pour euh, votre expérience, donc, de, de clairvoyance en direct avec euh, Samuel Hannibal, c'est possible en composant le 08 92 23 95 20 vous pouvez nous appeler dès maintenant en composant donc le 08 92 23 95 20. Et tout de suite, nous allons passer à la deuxième page promotionnelle. Nous allons partager les coordonnées de notre invité avec vous pour que vous puissiez le retrouver après cette émission. Sachez que vous pouvez aussi faire l'expérience de discuter, de dialoguer avec Samuel Hannibal en composant le numéro du standard puisque nous sommes en direct ce soir donc sur Radio ICI et maintenant 95.2. Le numéro du standard, c'est donc le 08 8, 92 23 95 20, et dès maintenant, je vous invite à prendre de quoi noter. Donc, on va voir ensemble les euh, différentes informations de Samuel. À tout de suite. Notre invité sur 95 2 ce soir, c'est euh, Samuel Hannibal. Il vous propose donc des consultation euh, à distance, en coaching, euh, puisque notre invité est coach de vie, euh, clairvoyant, euh, vous avez eu euh, pas mal d'informations euh, sur lui si vous avez suivi euh, l'émission depuis le début, mais sinon vous pouvez euh, le retrouver aussi sur euh, son site internet, tout simplement. Euh, son site internet c'est www.samuelannibal.com, euh, par rapport au nom de famille, donc ça s'écrit h a 2 n i b l je répète, 3W Samuel Hannibal. Comme, euh, si vous avez des questions, des demandes, vous pouvez également euh, lui adresser un email à l'adresse mail suivante samuelannibalpro@gmail.com. Euh, N'hésitez pas à suivre notre invité euh, sur YouTube puisque comme vous l'avez entendu, donc, il partage avec vous eh bien, euh, des conférences, des vidéos. Euh, sa chaîne YouTube, euh, c'est très simple, Samuel Annibal, tout simplement. Encore une fois, je, je vous rappelle l'épilation, donc H a deux N I B A elle Et puis, vous pouvez aussi, pour connaître les différentes dates des conférences à venir, aller euh, voir son Facebook. Euh, bah encore une fois, c'est facile. Samuel Hannibal Pro, vous tapez ça sur Facebook et vous tombez directement sur sa page. Et plus simplement, tout simplement, si vous avez voilà, envie euh, de prendre rendez-vous, si vous avez des questions, euh, voici le numéro de notre invité, 06. 69 62 11 65 je répète le numéro 06 69 62 11 65 le site encore une fois je vous rappelle donc www.samuelannibal.com l'adresse email samuelanimal.pro.gmail.com, le téléphone 06 69 62 11 65 et nous allons rappeler donc ces différentes informations encore une fois d'ici la fin de cette émission et puis si jamais voilà vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter si vous tapez le nom et prénom de notre invité sur un moteur de recherche vous tombez directement sur son site internet puis ensuite vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube et également son compte Facebook donc wwwsamuelannibal.com h a 2 n i p a l alors, on poursuit l'émission, ça passe très vite. Déjà, on arrive à la dernière partie de l'émission. C'est très intéressant. Voilà, on a vu avec les deux appels qu'on a eu à l'instant que les informations, vous venez comme ça, spontanément. C'est assez impressionnant. Comment vous faites Comment est-ce que vous recevez ces informations comme ça est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, comment je, comment, comment je vis ça euh, au quotidien euh, euh, bah, En fait, je ne je, je sens pas de processus en lui-même. Ça, ça, L'information jaillit, s'exprime par elle-même. Euh, et après, j'en ai déduit à travers... Bah, toute, ça fait 4 ans, enfin depuis 2015 que je fais ça. Donc, euh, c'est un petit moment maintenant. J'en ai déduit que mon mental était à sa place de traducteur et connecté à ce que l'on nomme bah, l'inconscient, mais on, ce qu'on pourrait dire le cerveau, parce que, euh, en fait, euh, le cerveau traite euh, 16 milliards euh, de, de, de bits d'informations à la seconde, donc c'est énorme. Et donc, euh, moi, je ne peux pas conscientiser toutes ces informations, en fait, mon, mon conscient exploserait. Mais par contre, le... Euh, il y a bien une antenne relais qui sert à ce qu'on qu appelle l'intuition ou les guides ou quoi que ce soit. Bah, pour moi, c'est juste aller capter ces 16 milliards de, de, de bits d'information à la seconde, tout simplement. Mais dans mon quotidien, en fait, c'est bah, l'information jaillit. Et après, j'ai le, le choix de l'exprimer par la parole ou pas. Et euh, l'information, j'allais, lorsqu'on vous pose une question, est-ce que ça se peut euh, d'avoir des informations de... <rire> sur quelqu'un à côté de vous dans le métro bah, <rire> Oui. <rire> Comment ça se passe bah, En fait, comme, comme, je, comme je vous le disais en début d'émission, j'ai euh, fait le vœu ou j'ai posé l'intention de ne voir que ce qui est vraiment euh, pour moi, les informations qui sont utiles pour mon évolution. Donc du coup, oui, j'ai des informations, euh, pas tout le temps, mais euh, je peux, même si les personnes ne me posent pas forcément de questions, euh, pour mon évolution, en fait, ça va brancher une information et ça va me restituer soit sous forme de pensée, mais parfois j'ai euh, des images qui me viennent, euh, etc. Euh, mais non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir euh, une question sachant que c'est comme une sorte de bouton de la lumière, je peux éteindre ou allumer la lumière. C'est comme un bouton euh, allumer le PC, éteindre le PC. J'ai ce choix-là en fait, juste en restant pleinement, j'ai envie de dire centré sur moi, centré sur ce que je vis en tant qu'être humain et comme si j'étais dans la scène. Au lieu d'être le réalisateur, à voir est-ce que les dialogues sont bien respectés par les acteurs et les actrices, je joue mon rôle d'acteur euh, pleinement. Alors vous avez parlé de guide, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ce qu'on appelle le, le guide Un guide, bah un guide c'est euh, une partie de soi qu'on externalise quelque part, un niveau profond. Ça fait partie de notre écosystème euh, multidimensionnel, multiniveau. Mais en même temps, c'est réellement un être qui a une individualité à son sens, euh, comme la nôtre en fait. Qui a sa propre individualité, pardon. Donc du coup, moi, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur moi, euh, je m'en foutais un peu parce que les énergies, ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais juste être, être bien dans la vie, tout simplement. Donc tout ce qui était spiritualité, on parlait d'anges euh, ou de chakras ou d'énergie. Moi, j'y allais, euh, allais mollo, comme on dit. J'y allais vraiment très prudemment. Par contre, lorsque j'ai eu cette ouverture de conscience et que j'ai commencé à percevoir les énergies, la première chose que j'ai perçue, c'était une fée. Alors que moi, à l'époque, bon, j'avais 26 ans, la seule référence de fait que j'avais, c'était la fée Clochette de Peter Pan. <rire> <rire> D'accord. Donc, ça m'a je... fait un gros choc <rire> mm. de, euh, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, de pouvoir la toucher. Parce que pour moi, les énergies, c'est comme la matière. Je, je sens des sensations, euh, comme si mon corps était très très grand. Donc, je sens des sensations à l'extérieur de ma, de ma peau. Et... Euh, j'ai bien vu que ça existait en fait. Donc à partir de là, comme j'ai expérimenté concrètement que oui, il y a bien une fée, je la vois, je la touche, je la sens, elle me donne des informations, on échange, on discute, et ben ça veut dire que ça existe. Donc c'est-à-dire que ce guide, ça, enfin, on peut l'appeler une fée, un ange gardien, ou est-ce que c'est différent En fait, on a plein de guides différents. <rire> D'accord. Exactement, comme on a plein de pièces de puzzle, plein de l'aspect de soi différent, en fait on a plein de guides différents selon ce qu'on a à travailler, selon le cycle de vie, etc. etc. Et euh, si on arrive par exemple à, à nous relier, à entrer en contact avec euh, ces guides, est-ce que euh, ça peut nous aider pour euh, résoudre quelques problèmes Si oui, bah, comment est-ce qu'on peut justement euh, euh, réussir à communiquer avec euh, ces, ces, ces guides bah, le... Surtout à avoir confiance dans ses propres ressentis, parce qu'on est l'interface qui permet de traduire ce lien avec ces énergies-là, si vous voulez. Donc du coup, euh, si on doute à chaque fois de « ah mais peut-être que c'est pas ça, ah oui, mais peut-être que je me suis trompé bah, », en fait, il n'y a aucune réelle communication qui se, euh, qui se fait comme si euh, on était en pleine discussion et que je doutais à chaque fois de ce que j'avais compris de ce que vous disiez ça va être difficile d'entamer une réelle conversation et de voir quels messages, euh, qu'est-ce qu'on pourrait partager et quel message euh, vous auriez pour moi. Bah, C'est exactement pareil avec les guides. Alors au début de cette émission, vous nous expliquiez que bien tout le monde avait bien cette capacité à ressentir les choses. Après, c'était un peu plus développé chez certains, moins chez d'autres. Alors par rapport, par exemple, par s'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment et qui euh, ressentent, voilà, avoir quand même certaines capacités, est-ce que vous leur proposez aussi un, un accompagnement sur cette voie-là pour les aider à, à développer, à euh, à gérer, voilà, ces dons. Alors, gérer leurs dons, c'est eux et leur libre-arbitre. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me substituer, comme je vous le disais en début d'émission, à comment, à quelles solutions créatives et à partir de même, ils vont pouvoir euh, connecter, trouver, pour euh, en fait, pas gérer, mais plus intégrer de manière harmonieuse leur, euh, leur connexion à la vie, parce que ce n'est que ça, hein, des perceptions. C'est une manière spécifique de ressentir la vie, de la goûter, de la toucher et de ne faire qu'un avec elle. Enfin, enfin. Euh, bah en fait, c'est exactement comme tout, euh, toute problématique. Les gens me posent une, une question et moi je vais voir ce que leur inconscient, qui est un peu le scénario, euh, qui est un peu comme la bobine de film, si vous voulez. C'est le scénario que le réalisateur a écrit qui va créer un film. Et donc, du coup, euh, c'est simplement en allant voir ce que leur inconscient raconte comme interdiction, comme euh, ressource, comme influence de l'inconscient familial, collectif, etc. etc. Donc l'inconscient me enfin, raconte des trucs, moi en fait je, fais le je, je ne suis qu'un répétiteur, donc j'exprime, j'écris et j'écortique euh, tout, euh, tout l'écosystème inconscient qui a créé la problématique de la personne, à savoir par exemple, effectivement, bah, j'ai des perceptions et je me sens totalement envahi par cette, par cette perception. En général, pour donner quand même une piste aux personnes qui nous écoutent et qui seraient dans ce cas-là, euh, c'est une question c'est un, lié à leur identité. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on a des perceptions et qu'on est constamment désincarné, parce qu'on perçoit les énergies, bah, ça, ça veut juste dire qu'on a du mal à se centrer sur le film, sur le personnage de la pièce de théâtre. Et non qu'on a des refus à, par exemple, vivre sa joie, mais en fait peut-être vivre ses émotions. Ou alors qu'il y a un, une, un, quelque chose de dysfonctionnel au niveau de euh, son positionnement. Et qu'on a du mal en fait à se réellement se positionner euh, dans, dans, ses, dans ses choix, dans ses valeurs personnelles, etc. etc. Est-ce que Samuel, vous pensez que le destin de chacun est et euh, t'écris à l'avance ou bien est-ce qu'il y a si on a des informations la possibilité d'apporter quelques euh, modifications alors ça cette question euh, c'est un peu la question à 10 milliards j'ai l'impression parfois <rire> <rire> euh, là j'ai une image en tête qui me vient par exemple c'est que euh, ce qu'on appelle le chemin de vie c'est un peu comme euh, voyager sur terre euh, c'est un peu comme la Terre Où qu'on aille, on sera toujours sur le chemin de vie Et c'est comme un voyage sur Terre Qu'on aille en Australie, qu'on aille au Canada, qu'on aille au Mali Ou qu'on aille euh, en, au, au Groenland en, Au Groenland, pardon On sera toujours sur Terre Et pour moi, le chemin de vie, bah, c'est comme la Terre Où qu'on aille, quels que soient nos choix au niveau concret Est-ce que euh, je fais ce travail-là Est-ce que je déménage ou pas Eh ben... Euh, on restera toujours sur la terre, on, sera, on restera toujours au sein, dans, dans, le, dans le champ d'expérience de notre chemin de vie. Donc en fait, on ne peut pas vraiment être perdu, on ne peut pas vraiment faire de mauvais choix, parce que c'est bien euh, souvent l'influence de l'inconscient collectif et familial qui nous impose, qui nous préimpose en fait ce côté si tu fais ça c'est mal, si tu fais ça c'est bien. Alors qu'en fait, au niveau de moi, bah, l'information que je perçois derrière, elle ne me dit pas ça. Alors euh, Samuel, nous allons faire une petite pause musicale, comme il nous reste encore un peu de temps, on peut euh, donc accueillir encore quelques personnes avant la fin euh, de cette émission. Notre invité, je vous le rappelle, Samuel Hannibal sur Radio ICI maintenant 95.2, euh, clairvoyant, coche de vie, vous pouvez intervenir et poser une question qui vous préoccupe en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. Alors, on a Bernard avec nous. Bernard, bonsoir. Bonsoir, oui. Bonsoir, euh, Samuel. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Alors, voilà ma, ma question, moi, ça serait euh, de savoir, euh, étant donné qu'il y a des écueils, des hauts, des bas dans la vie, pour savoir, euh, je sais pas si je peux dire euh, ça dans les six mois à venir, qu'est-ce que je. Euh, comment que ça peut être. Des, euh, ce qui serait mieux pour demander des. Euh, ce qui serait mieux pour moi, euh, comment m'orienter, quoi, pour, euh, pour euh, que la, la vie soit un peu meilleure, quoi. Ah bah ça, dans les six mois, c'est pas moi qui va pouvoir te le dire, euh, Bernard, parce que, évidemment, je suis pas voyant, je suis pas je peux pas te dire précisément quel choix, quel choix serait le meilleur pour toi, afin que tu esquives... Euh, euh, la, la la négativité de la vie et que tu ailles uniquement vers la négité, vers la positivité, la positivité de la vie pardon ce que c'est un peu ça derrière ce que je ce que je perçois derrière ce que tu dis c'est le côté euh, euh, ok derrière tu as un besoin de douceur tu as un besoin euh, comme si tu savais pas réellement prendre soin de toi poser tes limites par rapport aux autres par exemple ou même euh, juste savoir qu'est ce que tu as envie de faire en fait est-ce que tu as envie de te promener au bord de la mer Ou est-ce que tu as envie de te faire un film Ou est-ce que tu as envie de téléphoner à un membre de ta famille Ou peu importe. Et, et c'est pour ça que tu poses au niveau conscient une stratégie d'aller voir des futurs potentiels qui seraient le meilleur pour toi, afin de t'assurer de, de, de, de ne pas avoir à faire un choix dans l'instant présent. Parce que c'est ça, euh, ouais, ça qui terrifie, des... tu connectes en fait de la, euh, de la panique, de la terreur derrière. Oui. à l'idée même de, euh, de prendre la responsabilité de dire je veux aller euh, vers la montagne, je veux aller vers la mer ou euh, je veux juste rester ici et me faire un feu de camp si tu veux. Et simplement ça, en fait il euh, n'y a pas de baguette magique concernant les ressentis euh, dits négatifs, simplement euh, autorise-toi à les goûter autorise-toi à goûter pleinement à cette panique à laisser de l'espace en toi comme si tu laissais un espace vide en toi où cette, cette énergie que tu connectes, ces énergies que tu connectes maintenant qu'elles puissent en fait se euh, grandir et qu'elles puissent être et ensuite qu'elles puissent partir parce que en retenant tu, ouais, quelque part tu retiens cette panique pour te sentir vivant et donc, c'est un rapport, quelque part, d'infantilisation. C'est-à-dire que lorsque tu... c'est pas toi qui choisis d'être en panique par rapport à un choix. C'est un peu un programme qui est comme ça chez toi. Mais du coup, tu te laisses embarquer là-dedans, mais sans, euh, sans te laisser le loisir d'exprimer ça pleinement et donc de vouloir conserver ça. Donc, tu maintiens la panique en toi pour éviter de faire un choix... Maintenant, pour éviter de prendre, en fait, c'est la responsabilité quelque part qui te fait peur, une responsabilité de te dire, bah si je si je vais à gauche et qu'ensuite je vais trébucher ou euh, peu importe ce qui se passe, et ben ça va être de ma faute. Et toi, tu connectes de la culpabilité derrière. À chaque expérience où tu te trébuches, tu te flagelles. Oui, mais. Oui, des fois, ça, oui, ça doit être ça, sûrement. Puisque tu, tu te dis, euh, oui. Mais ce que j'aurais voulu vous voir, oui, si ça allait s'améliorer par rapport à tous ces écueils. Ces, ces trucs euh, comme ça, quoi. Comme je te l'ai dit, euh, Bernard, je peux vraiment pas répondre à, à ta question parce que ça, c'est pas moi qui décide. C'est euh, un peu toi qui es créateur de ton expérience et que euh, nul doute que tu as vraiment tous les potentiels, parce que si je connecte une information chez toi liée à la responsabilité par exemple, ça veut dire que tu es tout à fait capable d'initier un choix responsable maintenant, et de décider en fait ce qui est bon pour toi, ou qu'est-ce qui est mauvais pour, pour toi par exemple, et donc de clairement poser tes limites par toi-même. Et ça, ça, ça te reconnecte vraiment profondément à l'archétype de l'adulte qui est apte à dire concernant un adolescent et un enfant « Bah ça, j'ai ça, peur de ça, ça, je ne veux pas faire ça, ça, je veux aller vers ça. » Donc c'est d'acquérir de la maturité. Oui, parce que c'est pas facile parce que je me retrouve là, des gens qui sont assez âgés dans un foyer et je peux rien faire comme ça, je voudrais, il faudrait que je sois plus... Euh, voir d'autres personnes un peu voilà. c'est pour ça, c'est ça surtout qui me tricasse là où je suis actuellement. dans le cadre, dans l'environnement le, dans, dans lequel tu es actuellement peut-être que tu as des possibilités mais que parce que tu tournes en boucle dans ce côté j'ai peur de prendre mes propres responsabilités concernant mes choix que tu te dis qu'il n'y a aucune porte de sortie dans l'environnement où tu es donc quelque part l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on, demand, on se demanderait toujours lorsqu'on est euh, avec quelqu'un peut-être qu'être avec euh, l'autre personne ce serait mieux lorsqu'on est dans une ville peut-être que d'être à la campagne ce serait mieux, lorsqu'on est à la campagne peut-être que d'être dans, dans une ville ce serait mieux etc etc justement, revenir vers toi et l'environnement que tu vis à l'heure actuelle c'est revenir vers ton instant présent à toi Et c'est-à-dire bah, dans euh, l'environnement que je vis où je vis pardon Qu'est-ce que je peux faire C'est comme si tu étais dans une pièce avec des meubles, des tables, des chaises, un sofa et tu, que tu t'interdisais de bouger les meubles de place alors que le, le, la configuration ne te convient pas et que tout le but du jeu pendant ce que me raconte ta structure derrière bah c'est que tu oses commencer à déplacer le sofa, la table, les chaises, le tapis pour voir comment tu te sens face à cette responsabilité-là. Oui. Oui, c'est un peu.. C'est vrai, oui, c'est vrai, oui, oui d'accord. Mais moi, c'était pour me a à où je me trouve là maintenant. C'est pas facile de faire un choix non plus, parce que j'ai passé la possibilité pour voir les gens à l'extérieur, vu en plus ce confinement, on l'a et tous ces là Voilà, en tout cas, merci euh, Bernard. Euh, Peut-être euh, un dernier mot, euh, Samuel pour Bernard Ouais. Euh, ok. Ok, vraiment, ce que ça me raconte derrière, euh, donc, ce que ta structure inconsciente me raconte derrière pour toi, Bernard, c'est que tu as tout le potentiel de te transformer pour transformer le monde que tu as autour de toi. En fait, que tu as la responsabilité, la, la responsabilité que tu fuis, c'est la puissance personnelle que tu fuis. Et donc, ça veut dire que tu es capable d'exprimer un choix pour toi. Donc exprimer ta propre liberté qui est là, juste là. Et que de te laisser la liberté de ressentir en fait que tu peux exercer quelque chose de positif pour toi. Que tu peux euh, être là pour toi. Et en étant là pour toi, tu es là pour les autres en fait. Parce que c'est en sachant t'occuper de toi que tu peux euh, aider réellement les autres. Parce que si tu es apte à combler tes besoins, tes envies et tes désirs, ça veut dire que c'est un choix réel et fondamental. Une, tu, tu ne vas pas vers les autres pour quémander quelque chose, pour quémander l'attention ou l'amour, mais c'est un véritable choix que de se lier à quelqu'un. Les personnes sont 3G, euh, de ferai actuellement, ça ressemble à une maison de retraite, mais c'est libre. C'est libre, c'est-à-dire, on peut sortir d'être des maisons de retraite normales. Les populaires ils n'ont pas la possibilité de faire grand-chose, ils sont plutôt malheureux. Quoi. soit une force de proposition. Essaye, en fait. As rien. En fait, tu as, as tout à y gagner, en fait, tu as tout à transformer, tu as tout à y gagner à dire, bah. Pourquoi pas Plutôt que de rester dans ta position en fait, que tu répètes depuis tout à l'heure en disant « Oui, mais euh, l'environnement n'est pas le bon. » Parce que là, tu prends, tu prends une situation extérieure et tu en fais une excuse pour toi ne pas bouger de ton, de ton, de ton positionnement initial. Alors que là, l'info d'évolution derrière, c'est « Peu importe ce qui se raconte à l'extérieur, fais ce que tu as envie. » Voilà, Bernard. Alors, on arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Si tu veux, tu peux prendre les... Euh, coordonnées donc euh, de Samuel pour approfondir euh, euh, la discussion, si tu souhaites voilà en savoir un peu plus. Euh, on va donner ces coordonnées d'ici quelques minutes. On arrive déjà petit à petit euh, vers la fin de cette émission. On va faire une petite pause musicale et puis on va poursuivre quand même euh, pour euh, la conclusion de l'émission. Euh, petite pause musicale pour les personnes donc, qui souhaiteraient quand même profiter encore euh, euh, de, de cette expérience de clairvoyance par Samuel Hannibal en direct à l'antenne en composant donc le numéro du standard qui est le 08 92 23 95. Alors là je viens de voir l'heure en fait, ça va être un peu trop tard pour accueillir en fait d'autres auditeurs, excusez-moi, mais euh, on va vous allez avoir la possibilité bien sûr de prendre rendez-vous avec Samuel après euh, cette émission. On arrive petit à petit donc vers la fin. Samuel euh, en ce moment c'est euh, voilà une période quand même un peu euh, compliquée, il euh, y a des études et, euh, qui nous montrent, euh, enfin qui nous expliquent que le moral des français et pas vraiment au top euh, actuellement est-ce que euh, tu aurais peut-être des conseils un message à donner puisque là sur ce thème peut-être que tout le monde peut, peut avoir une réponse grâce à ce que tu pourras nous dire ouais. euh, par rapport au confinement euh, ce qui se passe au niveau du gouvernement le coronavirus etc c'est vrai que c'est challengeant pour tout le monde quoi qu'il arrive c'est euh, nos libertés euh, on les a de moins en moins mais c'est justement les, euh, les libertés qui sont en moins à l'extérieur c'est aussi, alors ça, ça renvoie vraiment deux choses déjà c'est qu'on a de la liberté autrement à l'intérieur ça peut paraître une grande phrase mais c'est exactement comme l'exemple de la pièce que j'ai donnée à Bernard à l'instant c'est là la pièce du collectif est agencée d'une certaine manière mais on a une liberté quand même une liberté de choix, une liberté de mouvement qui n'est pas la même qu'avant mais qui est une liberté autre et c'est à chacun de voir au niveau individuel Comment est-ce qu'il peut se sentir bien C'est quoi son bien-être à lui dans ce, euh, dans ce climat un peu inédit et exceptionnel quelque part Après, l'autre son de cloche que j'ai quand tu me poses la question, c'est qu'en fait, euh, ça renvoie juste euh, mais en fait, nos propres interdits. Les interdits qu'on s'impose à nous, qu'on s'impose parfois à sa famille ou euh, enfin, dans les relations familiales, dans les relations entre proches, entre amis. C'est tous les interdits, tous les manquements à notre liberté de choix et de devenir, comme je disais à Bernard, responsable. C'est-à-dire que c'est bien facile de fustiger ce qui se passe à l'extérieur et de prendre excuse de ce qui se passe à l'extérieur pour dire « Mais regardez, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Euh, » Sans prendre sa propre responsabilité et dire « que Moi, qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, incarner euh, ce qui manque euh, à l'extérieur ?» Je vois qu'il y a un manque de liberté concernant l'état, mais moi, c'est quoi l'état de la liberté intérieure que je m'autorise Ou est-ce que euh, dès que j'ai une pensée qui arrive, dès que je veux faire quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui, euh, il y a quelque chose qui est euh, comme une croyance limitante pour me dire « non, tu n'as pas le droit ». Après, la situation du confinement et toutes ces distanciation sociale, ça renvoie vraiment à... à... Ah, c'est une histoire d'intégrité, apparemment. Euh, respecter la la bulle de son intégrité personnelle en fait de son, de son intégrité morale c'est que dans la plupart des relations on n'arrête pas de en fait rejeter la faute sur l'autre quelque part sans prendre sa propre responsabilité d'avoir créé son expérience et que du coup à travers une situation bien concrète nommée bah, masque distanciation sociale on, on apprend en, implicitement au niveau inconscient à, à retourner à soi et à sa responsabilité de créer son expérience et que je n'ai pas à remettre la responsabilité d'avoir créé mon expérience et de ce que je ressens à l'intérieur sur une autre personne que moi-même ce qui ne veut pas dire que je suis coupable d'avoir créé et que je suis un vilain garçon mais c'est simplement que j'ai un pouvoir énorme de, euh, bah de créer mes expériences et surtout d'avoir une liberté de réponse face à un stimuli à l'extérieur, pour dire quelque chose de très concret. C'est-à-dire que je ne peux pas contrôler ce que la personne dit ou ce qu'un groupe me dit. Mais par contre, je peux avoir une liberté de réponse par rapport à ce stimuli extérieur. Et pour euh, ça, est-ce que... Euh... Vous avez un conseil en particulier Par exemple, euh, la méditation pour arriver quand même à euh, gérer un peu euh, ces différentes émotions. Euh, Est-ce que euh, voilà, vous avez des conseils à donner aux auditeurs, auditrices euh, Par exemple, euh, que pensez-vous de la méditation Alors Pour moi, la méditation, c'est un formidable outil parce que je l'ai moi-même utilisé. Après, ça a été un outil qui était vraiment adapté, calibré à ma situation euh, à l'époque. Sachant que la méditation n'est pas forcément la réponse automatique à tout. Euh, moi, ce, par rapport à la situation actuelle par, Donc déjà, c'est à chacun de trouver ses propres outils Par rapport à la situation qu'il vit Et pas à la situation qu'il voit à la télévision Ça, Ce sont deux mondes totalement différents Entre la situation qu'on qu vit au niveau individuel Et ce que, euh, en gros, euh, le collectif, les médias Nous renvoient de ce qui se passe En général, c'est euh, le Grand Canyon C'est un gouffre exceptionnel et donc c'est revenir déjà à la réalité que je vis et aux libertés que j'ai dans l'environnement. Ensuite, euh, par rapport aux. Oui, ça c'était les outils, euh, bah en fait, euh, pourquoi pas remettre du lien dans.. Euh, vu qu'on n'a plus que ça à faire, <rire> que la plupart des gens ne travaillent pas parce que beaucoup de commerces sont fermés malheureusement. Euh, pourquoi pas remettre du lien dans son voisinage, dans son voisinage avec sa famille Parce que euh, c'est aussi ça là, une création collective. C'est qu'on on vit en maison, en appartement. Et euh, bah là, de, ce que te, me renvoie ta question, enfin l'info d'évolution pour, pour tout le monde ici ce soir, bah, c'est remettons du lien. Comment est-ce que, est que j'ose au niveau individuel aller faire un pas vers l'autre en respectant mes besoins, mes envies et mes désirs et sans essayer d'empiéter sur euh, l'intégrité du voisin C'est... Euh, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que c'est complexe, parce qu'on n'a pas réellement appris à faire ça. Mais c'est comme tout apprentissage, il faut bien commencer quelque part. Eh bien, je pense que c'est une bonne conclusion, mis à part si, euh, le fait, enfin, si vous avez envie de rajouter autre chose, euh, on vous écoute, et tout de suite après, on va partager euh, vos coordonnées avec euh, les auditeurs. Donc, euh, vous avez bien sûr le mot de la fin. Un dernier message, une petite conclusion. Euh, Samuel, on vous écoute. Eh ben, je vais continuer sur le collectif parce que l'élan du cœur me, me pousse à aller vers là donc je suis euh... ok derrière cette notion d'aller de, de, vers les autres de retrouver un collectif il y a vraiment une notion de euh, ah oui, d'intégrité personnelle et de poser ses actions à partir de son intégrité personnelle à partir du respect de nos envies, nos besoins nos désirs et c'est comme un plat qu'on se, euh, qu se cuisinerait Où je sais pas, on, a une, on a un gâteau 5 euh, étages devant nous On ne va pas essayer de manger le gâteau en entier On va se servir une part Et on va manger cette part Et on va voir si après on a faim Et en fait un besoin, une envie, un désir C'est comme, comme un gâteau 5 étages Il y a vraiment la nécessité de voir Lorsque je mets en mouvement Lorsque j'incarne ce besoin Lorsque je trouve une solution concrète à ce besoin Est-ce que ça me nourrit personnellement et euh, est-ce que est, est que je suis sous-alimenté ou est-ce que je suis suralimenté Est-ce que je me gave Est-ce que je, me, je compense quelque chose Est-ce que j'ai euh, vraiment une justesse dans ces besoins, dans ces vies, dans, dans ces désirs Est-ce que ce que je vis à l'extérieur est l'extension naturelle de ces besoins avec ce, ces, avec, ces, avec qui ont leurs paramètres, leurs degrés précis je ne sais pas si je suis clair en Absolument, disant ça. Absolument, si, si, tout à fait, c'est très clair. Euh, merci beaucoup, euh, Samuel Animal, euh, d'avoir participé à notre émission euh, Santé et Spiritualité. C'est déjà la fin de cette émission, mais avant de, de se dire au revoir, on va partager euh, vos coordonnées avec les auditeurs pour que eh bien, euh, les différentes personnes puissent vous retrouver aussi après euh, cette émission. Donc, restez à l'écoute tout de suite. On arrive à la dernière page promotionnelle. Ce soir, notre invité, c'était Samuel Hannibal, clairvoyant, coach de vie. Vous pouvez prendre rendez-vous avec notre invité en lui adressant un email à l'adresse mail suivante samuelannibal.pro.com. Donc, pro, c'est P-R-O et Hannibal, c'est h a d n i BAL. Vous pouvez également, pour vos questions et vos prises de rendez-vous, appeler directement au 06 69 62 11 65. Je répète, 06 69 62 11. 11 65. N'hésitez pas à consulter le site aussi de notre invité, puisque vous retrouverez pas mal d'informations sur son site internet, samuelannibal.com. C'est tout attaché, donc www.samuelannibal.com. Encore une fois, je vous rappelle l'orthographe, donc h a 2 n i PAL a -L. et puis euh, n'hésitez pas à suivre notre invité sur Facebook et également euh, sur sa chaîne YouTube, puisque sur YouTube euh, vous avez la possibilité de retrouver euh, pas mal de vidéos et à chaque fois donc de nouvelles vidéos euh, de Samuel. Euh, donc euh, sur Facebook et sur YouTube, euh, c'est Samuel Hannibal, juste sur Facebook vous devez euh, rajouter pro, donc euh, p r -O. Euh, donc Samuel Hannibal sur YouTube, pareil euh, sur Facebook, sauf que là vous rajoutez euh, pro. Voilà le numéro, au cas où vous n'avez pas eu le temps de tout bien noter, 06 69 62 11 65. Et puis si jamais euh, vous avez euh, du mal ou pas eu le temps euh, de tout bien noter, euh, tapez juste le nom et prénom de notre invité sur un moteur de recherche et vous tomberez directement euh, sur son site internet. Bien, merci Samuel, à très bientôt j'espère sur Radio ici et maintenant. Merci également aux auditeurs et aux auditrices pour leur écouter, pour leur fidélité. On vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez maintenant poursuivre l'écoute sur le site ici et maintenant.com. Merci à toutes et à tous. Au revoir.